je t'aime chérie oh bébé je t'aime aussi <rire> tu, as, tu as commandé la bouffe tu as mangé la bouffe oui j'ai vraiment... mangé ça. C'était trop bien fait. wow ouais. Ouais, pour notre mariage là je vais te prendre deux camions de, de bière et je vais commander Gabriel à Porte-Novo aussi tu aimes Gabriel, non euh, j'adore ça wow. et pas seulement ça ouais. je voudrais que tu invites Céline Dion à notre mariage elle même... viendra faire un live pour notre mariage wow. après peut-être tu vas inviter Chakrima aussi Wow. L'amour finit au tombeau. Si tout en va. Regardez, veux... elle a commencé à sourire. Elle croit que l'a trouvé garçon que l'amour va faire relation. Fini de manger, puis pour voir, on va rentrer et te piler. Elle pilier et tous si m'échappe. Elle pas, je suis pas dans, je suis pas dans relation. Tu as, as fini de boire? Non ouais, j'ai passé, beaucoup de, de, de Regardez mon gars là, il est débouffé. Et tu n'auras rien en plus. Tu ne connais pas encore. Tu ne sais pas ce qui tu es tombé. Il <rire> est épouvé. Et tu n'auras rien en plus. Tu t'aimes chérie. Bébé, je aussi.